Ok Google, c'est qui ton patron? J'imagine que c'est vous. Je suis à votre service. Parfait. Oh non <rire> Oh non, non, non, non <rire> oh, oh, oh, oh, oh. <rire> y a le mec à Y'a le mec à Mila okay. Mila. Oh. Mila Mila 可不要。<笑> Testons les réactions de cet animal Je crois qu'elle est habituée à la débilité Il y a deux ans, il m'avait fait un super repas. Il avait acheté les ballons, l'hélium, le, le traiteur et tout. Et j'avais crevé sur l'autoroute. J'étais arrivé avec trois heures de retard. J'étais enceinte de Thiago de 7 mois, je crois. ke could hey kudgule shirik Regardez, il y a des gens qui font des canards à Montpellier. Nina Regarde J'adore Il est là, mon loulou, il est venu. Il yeah, est avec le barlou. Voilà, après l'avoir sur le textile, là, il l'a mis dans sa peau. A tout jamais, barlou. Yeah. <cười> rentre pas dans l'église connard, rentre pas dans l'église Chérie qu'est-ce que tu regardes comme film Je regarde la vidéo de notre mariage mon amour Spiderman. Ah, quoi? T'as pas entendu? C'est gros, gros pénis. 69. Voilà, t'es content? 국민 huh? <laughs> Et on les flic! Et je suis bourré! J'ai bu! Ils vont faire quoi les amis le permis? Je l'ai pas! Vous connaissez tous Jésus qui marche sur l'eau? Voici maintenant l'AMG GTC qui roule sur l'eau. C'est un signe. Oh, mon prénom à partir de maintenant Oh, vous êtes sérieux Bah, on a vu qu'on est des, des mecs en dèche, on va prendre des chaussures et partir avec. C'est ta pointure ça Go, go, on les prend, go, go thank you, you for d'appeler certains, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. On parle bien. Je sais comment sont les gens de nos jours. Comment sont les gens de nos jours Oui, oh bah oui, oui, oh bah oui. Je voulais juste vous offrir oui. un coca. Oui, et ah, moi moitié française, ouais. vous voyez. jour? <rire> il m'a sifflé dans la chatte, du coup j'ai changé. Il <rire> a une petite chanson. J'aime pas les gens qui sifflent. Alors qu'il... Non, j'aime bien les gens qui sifflent, mais pas 2 ah. cm de ma pouffe. <rire> <rire> <Attends. rire> C'est bien mais ça fatigue Easy, breezy, easy, breezy, ace, blaze, ways maze blaze, Ouais, ça c'est une très bonne idée Ouais Tu vois Je on a Hi nan nan nan Yeah, nan nan nan nan nan nan nan